Quelle congrégation et légendaire choisir pour un décarimpli Que ce soit en raid, en mythique plus ou en pvp, qu'est-ce qui est le plus optimisé, à quel point, quels sont les chiffres On va voir ça tout de suite. Raid légendaire. Quelle est la légendaire la plus intéressante pour faire du raid Dans cette vidéo, on va se baser beaucoup sur ce document-là. Un document qui est réalisé par les mecs d'Archirius sur le Discord des Chevaliers de la Mort, où ils ont run plein de simulations avec Simcraft sur Shadowlands. C'est une des façons les plus fiables de savoir... Qu'est-ce qui marche bien et pourquoi Dans notre cas, ici, on peut voir que c'est du pur mono Et évidemment, le raid, c'est du mono-cible à la base. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est de la cible mono-cible pour savoir quest ce qui est le plus fort en raid. Parce qu'on est là pour casser la bouche à un boss, un seul boss. Dans notre cas, par exemple, on peut voir ici que, sans légendaire, on est à 6251 de dégâts. Quand on prend Deadly Coil, on est à 6792. Et on a un up de DPS de 8,65%. Ça éclate absolument tous les autres légendaires. Voilà, donc si tu veux faire du raid, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Tu prends cette légendaire-là, c'est ce qui te fera le plus de DPS et c'est très bien. Ça réduit le coup de runic de ton voile mortel de 10 et voile mortel, du coup, augmente la durée de sombre transformation. Donc forcément, en pure monocible, cible, c'est très très fort et ça t'ajoute beaucoup de DPS. Cependant, il peut y avoir des rencontres pendant lesquelles tu n'auras pas le temps, même si ta durée qui est augmentée de sombre transformation, de continuer à taper, tu vois, de hors tempo, etc. Dans ces cas-là, tu as deux options. Soit tu prends Pheromones qui a 5,18% d'ajout de DPS, soit tu prends Fred Z, Monstruosité, qui a 5,79% d'ajout de DPS. Pour rappel, du coup, Phéromones, c'est celle sur la zone et de composition qui fait que toi et ton pet, vous gagnez 15% de hâte pendant que tu es dans la mort et des propositions et il y a des chances que les monstres ils aient peur, etc. Et l'autre, c'est la plus complète, c'est la légendaire de base euh, du, du DK. Ça fait en sorte que ta sombre transformation augmente ta vitesse d'attaque et tes dégâts, ainsi que ceux de ton pet de 12%. C'est une légendaire très complète, qui marche bien, qui augmente ton burst, qui est très très polyvalente et ça peut être un très bon deuxième choix pour du raid. En termes de congrégation, on va se baser également sur le même système, on va regarder qu'est-ce que ça donne en sim, et ensuite seulement, on va aller checker un petit peu les pouvoirs de congrégation et compagnie. Donc au niveau des congrégations, c'est la première partie, celle tout en haut qui correspond au raid. Comme tu peux le voir ici, on peut virer fait, c'est rouge, c'est que c'est pas bien, c'est que c'est en dessous, et ce qui est vert, c'est que c'est bien. S'il y a différentes colonnes, c'est parce qu'on va débloquer petit à petit le renom au fil et à la mesure du jeu. Typiquement, pour arriver au troisième lien d'âme et euh, au dernier, au tout dernier truc des liens d'âme, la dernière ligne, il va nous falloir 10 semaines. Pour débloquer le dernier lien d'âme, il va falloir environ 7 à 8 semaines. Ça va être très très long, ça va être très très très long du coup, forcément, en simulation, parce que les mecs qui font du progrès, ils auront fini euh, euh, à la 7ème semaine environ, hein, les mythique. Ça ira pas aussi loin que ça, donc ce qui est intéressant, c'est également euh, qu'est-ce qui est bon au milieu, pas forcément qu'est-ce qui est bon à la fin du palier, pas forcément ce qui est bien dans, à la fin. Bon, globalement, c'est quand même ce qui est à la fin qui va nous intéresser le plus, mais c'est bien de voir si les alternatives sont sympas. Donc si on se basait uniquement à la fin, on a Kyrian avec Pelagos qui a 7069, Bonne Smith 7088 chez les Nécros Et, et parce qu'on remplace un conduit aussi hein. Donc ça c'est à prendre en compte C'est à dire que les conduits seront rang 7 au max sur ce palier Et après sur les autres paliers ça va augmenter Donc ça va rechanger l'équilibre Mais pour l'instant il y a certains bonus de lien d'âme Qui sont plus intéressants que des conduits Typiquement ici nous disent Hermir Arsenal Gemstone, est meilleur que Convocation rang 7 en mono Donc par exemple si on regardait là Effectivement c'est le fait de prendre ce conduit là après avoir fait 10 critiques, tu gagnes 18% de chance de faire un critique pendant 10 secondes. Et ils disent que ça, c'est plus fort que Convocation, qui est pourtant un truc sympa en mode cible, au rang 7, qui est le rang le plus haut de Convocation. Quand une blessure purulente explose, le cooldown de ton Apocalypse est réduit de 0,8 secondes. Donc dans notre cas, c'est plus intéressant de prendre Hermir à cause de son pouvoir, ce qui deviendra moins le cas lors du palier 2, etc. Mais bon, on va déjà se limiter à ce palier-là Pur Mono du coup il est devant, mais il n'est pas devant de beaucoup, sinon tu as également les 20 tirs avec Théotard qui à 7051. En gros, en fin de palier et en pure Mono cible, prends la congrégation qui te fait plaisir, sauf l'effet. <rire> si tu veux de l'opti, en tout cas les trois franchement là on est à 20 32 de DPS d'écart sur plus de 7000 dégâts et ça va redépendre du stuff et des conduits. Franchement ça se vaut, c'est très très proche, donc prends soit Kyrian, soit Décro, soit Ventir. Comme tu peux le voir... Pelagos est débloqué très rapidement, c'est le premier client, donc tu es déjà très haut, tu vas déjà à 6-952 de base. Donc c'est un bon, une très bonne congrégation pour faire le progrès. Smith avec Hermir, tu vas mettre plus de temps à le débloquer parce que c'est le troisième. Mais grosso modo, tu auras assez rapidement Emmy et Saïra, tu auras assez rapidement vite des dégâts Et au niveau des ventures, tu vas être ok aussi parce que tu as Nadja qui te met directement assez haut grâce à son bonus de hâte. En gros, tu vas faire des stacks, ça va te filer de la hâte. Donc en gros, tu peux vraiment prendre la congrégation qui te fait plaisir tant que c'est pas fait pour durer. Pour rappel, au niveau des congrégations, juste rapidement, Nécro, ça va faire une zone de dégâts autour de toi et va faire des grappes s'il y a des créatures qui sont plus loin. Ça peut être utile sur certaines certains fights. Ventir, ça va faire une zone autour de toi qui va te générer de la puissance runique à chaque fois que tu vas faire des, ennemis, des dégâts à un ennemi. 27 en mono-cible et jusqu'à 130 si tu touches plusieurs cibles, ce qui est énorme. Et Kyrian, lui, il va te faire... Une dot, euh, cible si on veut. Le truc, c'est que Kyrion, il a accès à la fiole, qui te retire les saignements, te redonne de la vie, qui est vachement bien. ventir va te permettre de faire un petit épée qui peut te permettre de gratter un peu plus et te repositionner derrière. Pourquoi pas, honnêtement. Et Necro va te faire un bouclier, et j'ai encore un peu de mal à voir exactement quel sera le réel intérêt en raid du truc, comparé à des trucs aussi forts que Kyrian. Bon, peut-être que Necro est un petit peu en dessous là-dessus. Bon, en tout cas, prends une des trois qui te fait plaisir, franchement les dégâts sont très très proches mythique plus légendaire alors là pareil on va se rebaser sur notre document parce qu'il est très bien ce document et on va voir qu'est ce qui marche le plus en zone là tu peux le voir il y a deux colonnes pour le, le décarimpy tu as la colonne là et t'as la colonne juste à côté on peut voir que Friends and Monstruosity est très haut dans les deux cas et ça va être la plus complète et la plus intéressante. Cependant, Ferramons, encore une fois, celle du coup sur la mort des compositions qui te file de la hâte, est pas mal dans un build de source et même un petit peu au-dessus, mais grosso modo elle est moins bien sur un build où tu prends le choc, choc Pique. En gros, pour rappel c'est le choix entre ces deux lignes là, hein. c'est grosso modo tes choix que tu prends en zone, tu peux prendre l'un ou l'autre suivant les donjons, soit tu prends du coup le champ crappy, soit tu prends le fait de faire les blessures purulentes, c'est vraiment l'un ou l'autre, hein. généralement les deux options sont bien pour la zone, et c'est pour ça que dans ce document ils ont vraiment séparé les options entre Source, qui est le fait de jouer autour de blessures purulentes, et Blight, qui est autour du champ crappy. donc grosso modo, le meilleur dans les deux cas, on va dire que c'est Friends of Monstruosity toujours cette légendaire, qui va faire en sorte que ta sombre transformation augmente ton attack speed, tes dégâts, et ce c'est une valeur sûre mais évidemment, si t'as envie de tourner uniquement autour des blessures purulentes, t'as pu le voir, ça tourne un petit peu plus haut, Phéromones, ce qui va augmenter ta hâte, et potentiellement, d'ailleurs, si t'as envie de jouer des trucs autour de ta zone, ça peut être un peu plus intéressant. Versus, bon, effectivement, ça fire les monstres, ce qui est à la fois un côté positif et à la fois un côté négatif. Donc tes deux choix sont faisables. Je trouve que le plus sympa, ça reste quand même, effectivement, la sombre transformation qui fait plus de dégâts, qui va pouvoir utiliser directement, qui synergise également avec des bons liens d'âme. Enfin, C'est vraiment un très bon choix, un très choix très solide pour du mythique plus très bonne légendaire en termes de congrégation alors là il y a plein de trucs qui ont été qualifiés en fonction de quand tu es en burst ou quand tu l'es pas etc du coup on va checker un peu tout ça mais encore une fois regarde ce qui regarde les couleurs ce sera beaucoup plus simple en termes de burst du coup on a les nécros qui sont très très haut genre très très haut devant tout le monde mais c'est encore une fois grâce à maro Gemstone le truc de 18% critique que va apporter bon smith et Amir, donc qui est évidemment très fort et qui est plus fort qu'un conduire en 7 donc là-dessus, évidemment, ils prennent le devant. Là, encore une fois, ils prennent de nouveau le devant au niveau des Necrolords sur une situation de burst uniquement. On peut voir également que Ventir est pas si bas que ça en comparaison, hein, donc Ventir reste très solide. En termes de AoE longue, donc c'est quand même plutôt ça qui va nous intéresser parce qu'au final, ça, ça va être un peu sur le long. Ça va être... Nécro, qui va être globalement un tout petit peu devant, mais comme tu peux le voir, franchement ça se vaut. Par exemple là, quand tu prends Chancrimpy, en Nécro t'es à 13300 alors qu'en Ventir t'es à 13036. C'est très très proche et euh, grosso modo ça se vaut. Ce qu'il n'y a pas aussi, ce qu'on voit pas forcément au niveau de ce document, c'est un truc au niveau des faits. On peut voir que Kyrian est quand même grosso modo pas mal derrière et l'effet un petit peu moins. On peut voir qu'il y a beaucoup de rouge au niveau de Kyrian et que Kyrian c'est vraiment pas la bonne option pour Mythic+. Il y a également un truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément fait des sims en Dungeon Slice, mais quand tu fais en Dungeon Slice, donc dans des situations un petit peu de plus de donjons, t'as first Strike qui est très très fort. Corinne, le dernier lien d'âme des fées, des fées nocturnes, ça fait en sorte que quand tu fais des dégâts à un ennemi avant qu'il te fasse des dégâts, tu augmentes tes chances de critique de 25%. C'est débile, c'est très très fort en donjon. Ce qui fait qu'en sorte, rien qu'avec ça, si on veut, ça, ça vaut les autres congrégations et du coup ça, ça se vaut en termes de dégâts. Donc principalement c'est pareil, il y a trois gagnants et un perdant. Le perdant ici c'est Kyrian et les gagnants sont Ventir, Nécro qui sont très très forts, les deux au-dessus. Et honnêtement les fées qui ont un gros potentiel mais qui est peut-être un petit peu sous-exploité au fait du fait qu'on n'est pas forcément en Dungeon Slice etc au niveau des Sims. Mais grosso modo voilà, les, les deux gagnants ça va quand même être Ventir et Nécro. Dans l'absolu c'est quand même Ventir qui s'en sort le mieux malgré les chiffres parce que Ventir as vraiment un bon contrôle dessus Ventir pour rappel ça va faire une zone et quand tu l'as fait tu vas gagner la masse de puissance runique donc tu peux vraiment tourner ton build autour tourner tes poules autour et ça va être bien plus intéressant que de juste te baser sur les chiffres que tu as pu voir parce que c'est un truc que tu contrôles bien Necro ça a également faire des dégâts autour de toi et c'est vraiment cool Mais ça fait en sorte aussi de grappes les ennemis qui sont à plus de 8 roches de toi pour les ramener Et ça honnêtement je ne l'ai pas joué moi-même en donjon Mais j'ai peur que ça fasse des random pulls sur les trucs autour de toi Et que ce soit un peu stressant et pas facile à maîtriser En plus potentiellement le fait de le déplacer ça, ça peut péter des zones au niveau de tes potes etc Parce que tu fais un grapp qui n'est pas réellement contrôlé Et ça ça peut être intéressant pour toi mais ça n'est pas forcément pour tes potes donc euh, globalement, ça va être un peu plus RNG, ça peut être bien, ça signe haut, oh, c'est cool, hein, c'est cool Nécro, tu peux le prendre, mais grosso modo, tu auras plus de maîtrise et plus d'impact au niveau de Ventir si tu veux uniquement focus ce Mythic+, et avoir le plus de contrôle dessus, Ventir reste la meilleure option. Le TP est d'ailleurs dans l'absolu potentiellement un petit peu plus sympa dans un groupe que le fait d'avoir ton bouclier, même si le bouclier ça peut être sympa, surtout sur des grosses clés, quand tu sais que tu vas avoir un gros truc à temporiser, tu vas manger ton monstre, te faire un gros bouclier et ça peut être sympa. Et sinon, comme je t'ai dit, les faits sont assez sympas, font leur zone. T'as également la forme de Vulpin qui te permet d'aller vite. Et avec First Strike et Corinne, tu vas pouvoir faire des gros engages sur les, sur les packs. Par exemple, tu prends au niveau des talents, tu prends ce qui est de toute façon tout le temps pris quasiment, Unholy Pact. Tu vas le mettre directement, tu vas arriver à 25% de chance de critique supplémentaire. Tu vas foncer dans les packs et tu vas les démonter. Juste Kyrian est un petit peu en dessous et moins intéressant dans le cas du Mythic Plus. PVP, légendaire. Bon alors là, tu connais peut-être déjà ma façon de penser, de calculer sur qu'est-ce qui est la légendaire la plus intéressante. Sim, 5. Qu'est-ce qui fait le plus mal en 5 secondes Est-ce que c'est le fait de monter ta transformation sombre Pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout du tout. En plus, tu vas te faire stun et tout, tu pourras pas. Est-ce que c'est le fait de faire en sorte que tu vas réduire le temps de ta mort et des compositions <rire> Pas du tout non plus. Est-ce que c'est le fait d'avoir une chance de faire apparaître un zombie random qui va mettre des pustules pas du tout non plus, et du coup, il nous reste Frenzy, Monstruosity. Moi bon, sinon, tu as les légendaires générales, mais elles sont pas non plus super intéressantes dans notre cas, je vais te les montrer rapidement. Soit tu augmentes ta, ton anti-magie et il devient plus fort, ça peut être bien dans certaines situations, mais pas tout le temps, donc ça peut être très fort sur certaines compos, mais c'est pas une légendaire que je te recommanderais de faire en priorité et qui va être toujours forte, mais elle peut être bien, genre contre Double Caster ou autre. Le fait d'avoir le reset sur ton grip, ça me paraît pas suffisant, Surtout que tu vas probablement jouer euh, nécro, et ça je t'en parle juste après. Le fait d'avoir de la hâte quand t'es dans ta mort et de composition, absolument pas. Et le fait de pouvoir mettre d'autres pestes en plus de ta peste. C'est pas nul, mais est-ce que ça va te carry autant Non, parce que ça fait moins mal en 5 secondes. Qu'est-ce qui fait le plus mal en 5 secondes Ça, c'est le fait que quand tu fais affaire ta transformation sombre, tu vas augmenter ton attaque speed, tes dégâts et ton pet. Et c'est ça qui va te permettre de tuer le plus facilement sur un burst donné, sur un contrôle, sur une pression. Grosso modo, c'est la légendaire qui va être au-dessus. Également, tu peux prendre une légendaire générale qui réduit de 10% les contrôles et donne un petit bonus si tu mets des interrupts tout ça, qui est pas mauvaise, mais dans l'absolu, le fait de burst plus avec... Frenzy Monstruosité sera nettement plus sympa pour toi. Et en termes de PvP, du coup, mon gros coup de cœur, perso, c'est Necrolord, c'est cette congélation-là qui va faire des gros dégâts autour de toi et qui va forcer les ennemis à revenir vers toi. Ça te rajoute un graphe, c'est extrêmement fort, c'est très punitif, ça marche bien également dans des compositions avec, bah, par exemple, du moine ou des Walking Dead. Et grosso modo, ouais, ça va bien se mettre, en... surtout si t'es avec un autre cac, etc. C'est un très très bon pouvoir, ça ajoute beaucoup de dégâts, ça va mettre de la pression à tes adversaires. Le fait d'avoir un grab supplémentaire, c'est excellent. Franchement, Necrolord va se mettre très bien. T'as également des... des choix très pertinents au niveau des soulbinds du Necrolord qui correspondent bien à des cas. Par exemple, tu peux faire des petits tricks, alors bon, les gens vont s'en douter, mais tu peux quand même le faire et ça peut quand même être chiant pour les gens. Ou tu, tu dis, par exemple, quand tu canalises ton Flashcraft et une fois que t'as fini de le canaliser, tu es insensible au contrôle pendant... Une une durée assez courte mais ça peut te permettre de faire des plays de pouvoir stun quelqu'un avant qu'il te stun etc ça peut être loup pour l'adversaire ça reste très bien il ya des bons conduits nécrolord et pour moi la valeur sûre à prendre dans des cas en pvp ce qui nous amène à ma petite partie préférée ma première légendaire quelle première légendaire faire honnêtement vu tous les résultats qu'on a vu, à mon que tu veuilles vraiment faire une petite particulière raid celle-là, elle marche bien Voilà, la sombre transformation va augmenter ton attaque speed Tes dégâts et ceux de ton pet Ça va te servir en AOE, ça va te servir en multicycle Ça va te servir en arène C'est une des meilleures légendaires dans n'importe quel cas Le, Elle cible vraiment pas mal non plus en mode cible Donc franchement, je pense que c'est la, la valeur sûre Prendre cette légendaire, ça se fait sur un boss en plus Général, sur un world boss Donc t'es assez tranquille là-dessus Et même potentiellement à voir au niveau des fights Et comment ça se passe Mais si tu décides pas forcément de partir sur Deadly Coil, Tu peux même considérer carrément de garder tes âmes et la monter jusqu'en rang 4 pour avoir un E-level de débile et avoir une très très grosse légendaire à ce niveau là qui va dans tous les cas te servir dans tous les modes de jeu et en plus c'est du burst on demande donc ça marche bien, c'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose que tu fais quand tu veux et dont tu vas toujours avoir besoin. Typiquement effectivement en sim celle là elle est plus forte sur du mono cible mais bah des fois tu vas devoir te déconnecter et le fait d'avoir une sombre transformation plus longue va moins te servir au final que si tu avais simplement pu faire plus de dégâts sur la durée de ta sombre transformation. Grosso modo, je trouve, c'est la valeur sûre, c'est une très bonne légendaire. Et ce sera tout pour le DK pi ses légendaires, ses congrégations. Je te laisse me dire qu'est-ce qui tente toi, quelle est la congrégation et la légendaire que tu as envie de faire en priorité sur ton DK Et je te laisse me dire quelle est la prochaine classe également que tu as envie de voir, sachant que je prends tous vos commentaires et je prends, euh, je fais des vidéos basées sur qu'est-ce que vous avez préféré. Donc dans ce cas-là, j'ai reçu énormément de demandes sur le DK Donc c'est le DK pi qui arrive en premier. J'ai reçu également beaucoup de demandes sur le RAID et le DC, mais à voir si c'est ça qui restera derrière. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super. Oui. <laughs>